Nous voici de retour, vous êtes sur ETV MyTV Caraïbes, vous êtes dans l'émission Face à la presse. Aujourd'hui, nous recevons Michel Mado. Michel Mado, on vous a reçu dans cette première partie sur l'aspect plutôt culturel. Donc on embraye par une autre question dans cette deuxième partie avec André-Jean Vidal. Culturel aussi. Culturel, toujours. Quelles sont les priorités culturelles de Michel Mado Politique ou personnelle Politique, politique, c'est-à-dire aujourd'hui, je tiens vraiment à ce qu'on ait ce schéma cohérent, une vraie cohérence sur le territoire en termes de, de schéma structurant, les, les établissements, les lieux, et, mais aussi qu'on puisse permettre aux, aux acteurs même, aux artistes de pouvoir créer diffuser leur musique, qu'on puisse avoir toute collectivité confondue un système d'aide à l'ingénierie artistique aussi et culturelle qui permettrait à nos artistes de mieux s'exporter, de mieux monter des projets, ce qui n'est pas totalement le cas, de mieux s'épanouir euh, administrativement et artistiquement. Ça c'est une première chose euh, mais comme j'aime allier aussi la culture et le patrimoine et, et vraiment je veux qu'on qu ravive un peu notre mémoire en Guadeloupe ce n'est pas totalement le cas. et euh, C'est vrai que là, par exemple, euh, le mois prochain, ben, nous avons deux moments forts, les 60 ans de, de la guerre d'Algérie, où on sait qu'on a des Guadeloupéens qui sont partis pour la guerre d'Algérie, donc sans aucun parti pris. Moi, j'ai ma position, mais qui, à la limite, ne compte pas. J'aurais voulu quand même que ces Guadeloupéens qui sont partis, mais qu'ils arrivent, et il leur reste quelques-uns, qu'ils arrivent à nous faire part de cela. Parce que quand ils sont partis, toute chose remise dans son contexte eh ben, est intéressante à analyser. On a aussi... Euh, je ne veux pas dire, dire l'accident, ni je, ce qui s'est passé à Déé en 62 avec l'avion qui, euh, qui, qui, qui a explosé en vol. Et, euh, si on arrive à, encore à avoir des témoignages pour la mettre dans la mémoire des Guadeloupéens, ce serait intéressant. Il n'y a pas que ça. Hein. Y a, euh, mais sur tout ce qui, qui nous fait nous-mêmes, qui nous fait Guadeloupéens aujourd'hui, j'ai envie qu'on ait une vraie politique mémorielle, ben, euh, euh, confiante et confortable en Guadeloupe. Donc aussi bien sur les artistes, sur leur évolution, les moyens mis à disposition pour qu'ils puissent vraiment créer, diffuser, et aussi le Guadeloupéen, le rendre fort à travers son patrimoine et cette mémoire collective. Quoi. Alors justement, comment soutenir euh, mm -hmm. ces projets artistiques Comment soutenir les, artistiques, mm -hmm. euh, les artistes mm -hmm. euh, Est-ce que est, ça passe par une bourse Est-ce que ça passe par un prêt ou, non. ou la mise à disposition d'un lieu alors la mise à disposition du lieu c'est une partie parce que ça a quand même un coût et ça peut soulager euh, le porteur de projet mais euh, le saupoudrage a montré ses limites. Et le saupoudrage, pour moi, euh, financier, l'accompagnement, subvention, mais ce n'est pas aider réellement le milieu artistique. Au contraire, il faut donner les billes, donner les moyens de se construire et de monter des dossiers, euh, donner les moyens d'être de, de, diffusé tel endroit afin de vraiment promouvoir son art et ses créations. Et là, je, je crois que le vrai challenge aujourd'hui, il est là. C'est d'avoir un vrai schéma, savoir qu'il ne suffit pas d'avoir des salles de 300 places dans chaque commune, mais qu'un artiste aujourd'hui qui a un projet qui est le sien, mais qui puisse avoir une liste de représentation sur deux semaines en Guadeloupe sans souffrir. Parce que de manière très simple, on, on se retrouve un artiste parisien, il fait son concert, il peut faire trois dates à Paris, après il peut aller en banlieue, dans la foulée il peut partir en province ou n'importe où. Et euh, alors qu'est-ce qu qu qu'on réserve réellement à nos danseurs, ou nos, nos comédiens ou, ou, ou même nos musiciens Ils ont fait euh, Robert Loison, ils ont fait l'archipel et après c'est fini non, donc je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une vraie volonté d'accompagnement avec nos artistes, nos créateurs et vraiment exporter euh, ce qui nous fait Guadeloupéen, exporter nos fiertés guadeloupéennes. Voilà, au même sens qu'on le fait pour, nous, pour, pour, pour le culinaire, qu'on puisse le faire pour nos artisans, autres, nos artistes aussi. Et, et le jour où on aura installé un tourisme culturel en Guadeloupe, oui. mais je vais dire que oui, on aura fait quelque chose vraiment de fort. C'est-à-dire que quelqu'un se déplace en Guadeloupe pour euh, le goût, pour notre histoire euh, patrimonial même, eh ben je vais me dire ben voilà, là on a gagné quelque chose. Quoi. Justement, si moi je suis un jeune artiste, mm -hmm. euh, j'y connais rien en montage de dossier, euh, ben je, parce que je suis artiste, mm -hmm. je suis musicien, mm -hmm. euh, comment accompagner justement ces, ces, ces gens-là Il faut qu'ils se rapprochent déjà de, de, de certaines collectivités, de la collectivité de proximité, et après ben, il y a des agences de... Donc communales oui, en premier lieu. La, la première collectivité de proximité, c'est la mairie, les affaires culturelles. Et après, bon, il y a des agences qu'il peut contacter. Il y a peut-être très peu ici ou, ou à l'Hexagone ou ailleurs qu'il peut contacter pour l'aider à monter le projet. Mais... L'exemple que vous prenez est très intéressant et ça montre dans quelle direction on doit aller aujourd'hui. Les choses sont faites de manière parfois déconnectée entre la collectivité communale, la mairie et son service d'affaires culturelles. Après le PCI qui est au-dessus, le département et la région. Et il n'y a pas réellement de lien. C'est compliqué ça pour un artiste, quelqu'un qui non, vraiment ça... il n'a pas, pas la fibre producteur. Ben, C'est-à-dire que le problème, il faut aujourd'hui que l'artiste se conçoive comme un entrepreneur aussi. Au sens que mmh. c'est son métier, c'est son... Est ce garantie. que vous disiez en première partie Donc, des voilà, voilà. c'est-à-dire être artiste et producteur même. Voilà, et ça, c'est une vraie professionnalisation à avoir et ça demande une certaine euh, discipline et une certaine méthode administrative. Et là, aujourd'hui, ben, l'artiste qui, qui aura compris tout ça, qui aura cerné un peu toutes les, toutes les strates de son métier, eh ben, je pense qu'il pourra vraiment s'épanouir. Et, et nous, maintenant, collectivité, les élus doivent avoir ce soutien, cette ingénierie culturelle, ce, ce renfort administratif, cette mise à disposition des lieux, par exemple, pour des expositions. Je prends euh, des expositions, que ce soit peinture ou autre, on doit pouvoir mettre des résidences d'artistes aussi euh, dans des lieux qui nous appartiennent, et là, on pourra avoir un vrai schéma euh, cohérent. Quoi. Mais c'est quelque chose qui est possible, je pense qu'à un moment, il suffit juste de faire preuve de pragmatisme, et puis voilà. Quoi. André Jean Par la commande publique aussi, on peut soutenir l'artiste. Mais la oui. commande publique, moi, j ai, j ai, moi je connais euh, des artistes, mm -hmm. et je connais des élus. Mm -hmm. Et la discussion, elle est, est celle-ci, euh, l'artiste... Euh, l'élu, oui, on mm. va te prendre une toile on va te prendre telle chose, telle autre chose etc, etc, mm. on va l'exposer l'artiste, mm. bon, il se, il se dit bon, je vais avoir un petit peu d'argent ouais. euh, Six mois après, un an après bon, c'est bien attends, exposé, Là, tout le monde coup, voit mais il n'y a, a rien eu, hein, il n'y a pas ouais, eu une... voilà, a... je pense qu'il y a une éducation à faire mm. aussi aux, aux, aux, aux élus aux administratifs aussi dans les, dans les collectivités les gens, ils en vivent c'est leur métier, ils métier. sont professionnels. Donc il faut qu'ils soient rémunérés normalement, il ne faut pas les, les, les faire lanterner. Alors la commande publique doit être vue en termes d'efficacité, d'efficience et d'honnêteté de, et, et, et même dans le rapport. Parce que tous les cadres, tous les politiques, eux, ils ont leurs indemnités, leurs leur salaires à temps. Et l'artiste, ben, il est inconcevable qu'il puisse attendre trois mois, même deux mois. Hein. Très honnêtement, mmh. même deux, trois mois, quatre, cinq, quatre mois. Il y en a qui, qui même un an après, n'ont pas, pas touché. après... Il faut aussi euh, vérifier l'aspect statutaire de l'engagement. Et là, je parle des musiciens ou autres. Il faut que les choses soient faites de manière statutaire pour les règlements. Il faut qu'ils soient professionnels. Professionnels, mais... Il faut, euh, faut qu'ils aient une structure. Il faut qu'ils aient il la structure, ou même qu'ils soient portés par une structure voilà, de manière statutaire. Voilà, qu'ils soient portés par une structure. Voilà. Il, il, il, il y a de l'administratif, de l'administration à faire. Là, il y a des documents à présenter. On revient, <rire> sur, on revient sur la nécessité aujourd'hui d'avoir une vraie ingénierie à ce niveau pour aider, parce que j'ai envie de dire... Euh, vous avez pris un exemple tout à l'heure, l'artiste musicien ou lui, son truc, c'est de créer. Il n'a pas spécialement ce souci immédiat de savoir, oui, bon, il faut que je remplisse telle feuille, telle CFA, ou il faut que j'appelle tel service et tout. Mais aujourd'hui, on doit pouvoir le conforter. Tout artiste confondu, on doit pouvoir les conforter. Et euh, le problème de la commande publique, c'est que ça, ça, ça réduit l'artiste non plus à un statut de fonctionnaire qui est complètement injuste et méprisable quelque part. Donc, euh, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il y a une vraie logique de... de D'éducation à faire avec la population aussi. Et après, de, de, de, de méthodes de partenariat public-privé. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse renaître l'envie du mécénat. Et euh, il faut qu'on sensibilise notre population. Alors, on parle souvent de démocratiser la culture, mais ça, c'est pour se donner bonne conscience. Aujourd'hui, je préfère qu'on dise sensibiliser toute la population à l'art. Euh, le divertissement, c'est un pan de, de, de la volonté artistique, mais ce n'est pas qu'on euh, ne peut pas réduire tout l'art et l'expression culturelle au divertissement. Et le jour nous aura fait comprendre ça, l'importance du livre, l'importance de la lecture publique, de la dictée. Il euh, n'y euh, a qu'en qu France et, et, et par extension en Guadeloupe que certains ne conçoivent pas le musicien professionnel comme, comme un scientifique, le docteur en musicologie comme un scientifique. Et pourtant, on va dans d'autres nations, mais ils sont respectables au même nom, quoi, au même titre. Pardon. Alors, euh, évidemment, vous, je vais vous poser la question, puisque oui. vous êtes musicien... Euh, on dit que le Zouk mm -hmm. euh, perd, est en perte de vitesse, que, évidemment, Jacob de Varieux mm -hmm. nous a quitté euh, il y a quelques mois. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de renouvellement dans le Zouk. Qu'est-ce que vous pensez de cela euh, Je pense que... Les... Est-ce en... que ça marque la fin Non, non, je vais répondre très bien. Un très peu clairement. comme la bigging, hein, ça a ouais. pris fin à un moment donné, puis il y a quelque chose qui a été remplacé. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui remplace le Zouk aujourd'hui parce qu'on ne voit pas de nouveaux jeunes talents euh, Certains, sortir dans le Zouk. Certains Français, euh, je parle de l'Hexagone, regrettent aujourd'hui en disant peut-être que le rock est mort avec Johnny Hallyday. Euh, toutes les nations pourraient avoir ce même, euh, toutes les cultures, les civilisations pourraient avoir ce même schéma euh, intellectuel. Moi, je dis non. Je, le Zouk souffre comme toutes les musiques aujourd'hui, euh, comme le jazz euh, qui, qui, qui lui aussi souffre beaucoup. Le Goka, c'est un peu spécial. Je te crois que c'est la seule musique qui a réussi à s'émanciper très très tôt et qui a réussi à voyager. Et peut-être le fait qu que c'est une musique qui soit associée à un mouvement révolutionnaire ou militant. C'est plutôt ancestral, on va dire, cette, cette Il se musique. Voilà. C'est un leg africain, c'est matrimonial. Oui, mm. mais au-delà de ça, y a le Goka a su se construire. Ça a dépassé le phénomène de mode. Le, mm. le, le, le Goka le toujours été une musique le cas ah. et le, le Goka ont, ont, ont, été, ont été des musiques marronnes. C'est-à-dire mm. qu'elles se sont toujours construites. Euh, seul, bon c'est récemment on a pu parler de, de la belle UNESCO ou autre, mais le GOKA ils ont toujours eu cet esprit rebelle marron, j'ai envie de dire Guy Tiroli, euh, pas Guy Tirolien, Guy Conquête pardon Conquête a toujours voyagé avec le GOKA il a toujours exporté la Guadeloupe sans le souci de l'accompagnement des institutions, donc je vais dire aujourd'hui mais c'est le propre de la musique quoi, de se dépasser, de, de, de survivre maintenant le Zouk souffre peut-être d'une difficulté c'est à dire qu'il a souvent été considéré comme une musique dansante et pas une musique consciente ou autre. donc là ce sont des réflexions peut-être à avoir mais c'est déjà très, très interne, mais de manière naturelle, le Zouk ne souffre pas plus que d'autres. Parce que quand on a envie de séduire une jeune dame, ben ce n'est pas avec euh, d'autres musiques que le Zouk qu'on va se rapprocher d'elle. La danse en Guadeloupe, c'est surtout ça. Donc ça peut être du Zouk ou du compas, je, je, je, je n'en dis qu'on vient pas. Mais certaines musiques nous resteront, resteront toujours nos musiques. Et il appartient aux créateurs, aux artistes aujourd'hui, de les promouvoir et de partager. Voilà. André Jean la, il manque quelque chose à la Guadeloupe, il manque pas mal de choses d'ailleurs en matière culturelle, mmh. mais il manque, je vous en parlais récemment, un, un lieu dédié à l'art contemporain. Pas un lieu, vraiment un, un espace important qui puisse accueillir des centaines de personnes chaque jour, qui puisse accueillir des Guadeloupéens hein, le mercredi après-midi, mmh. le samedi, le dimanche, ça pas fermé le dimanche, ça, ça mmh, serait bien mmh. aussi, parce que beaucoup de musées ici sont fermés le samedi et le dimanche, je sais pas, et oui. le mercredi après-midi, je ne sais pas pourquoi. C'est le moment où les enfants sont dehors, donc c'est bizarre. Et puis, c'est peut-être le fait de, il faut, c'est peut-être ça quand je parlais d'éducation et de pédagogie, aujourd'hui changer les données, et c'est peut-être par cela aussi. Et il faut penser à ça aussi. Oui. Et puis que les, les touristes, vous en parliez un peu mmh. tout à l'heure, que les touristes viennent et un et un lieu où ils puissent voir des sculptures, qui puissent voir des, des peintures, ouais. qui puissent voir mmh. les cas de d'Ifton oui. par exemple, mmh. qui serait, ça serait super, mmh. euh, qui puissent voir euh, des, des, des sculptures. Il y a quelqu'un à Saint-Anne qui, qui sculpte le bois et qui, oui. est, et qui est génial, il faut le dire. Très clairement... Euh... On a cette volonté au département d'espace d'art de, contemporain, euh, de centre d'art contemporain qui, lui, euh, dans l'esprit de la biennale qui était promue par l'ancienne mandature. Euh, J'y suis très sensible. Pourquoi Parce que c'est aussi une autre direction que l'on donnerait à la culture, un autre signal que l'on enverrait à nos artistes euh, contemporains ou simplement à nos artistes peintres aussi, mais aussi à l'extérieur. Et si on arrive à inscrire ce lieu dans un vrai catalogue, après, que ce soit dans la Caribou mondiale, où il y aura des événements comme une biennale, ou simplement comme des productions, des expositions de très haute facture, de très haut niveau, je pense que là aussi, on aura, on aura gagné. Et on va promouvoir ce vrai tourisme culturel, pour moi. Ce lieu, il est pensé. On a des propositions sur la basse terre aussi. Là, il faudrait qu'on arrive à décloisonner les esprits et faire comprendre à, nos, nos, à notre population que... Même si on habite Port-Louis, on peut aller à Bastère. mais hein. en fait, ce n'est pas tant le trajet la distance, mais la démarche et l'objectif. On, on peut aller à Toulon, à cap ben, Voilà. Ben, non, mais, et, et puis, ce sont des réflexes à avoir. Parce que, bon, moi, quand j'étais à Lyon, il m'arrivait de partir en, en week-end ou en soirée. On allait en Suisse, on allait partout, on allait dans le sud. Alors, après, il ne faut pas de faux prétextes. Et puis, surtout, la cause, la cause le justifie. Donc, que ce soit même l'archipel qui est une structure du département, je pense qu'on arrive, on doit vraiment, on arrive à un moment où on doit vraiment donner du sens à nos actions, fait, proposer des spectacles de qualité, proposer des, des, des, des exécutions, des prestations de très haute facture pour que les gens se déplacent et, et pour ce qui est de, de cet espace d'art contemporain, eh bien, je pense, j'espère que d'ici deux ou trois ans, eh bien, la chose sera vraiment assumée et faite afin que l'on puisse... On a déjà le fond d'art contemporain à l'habitation Beau Soleil, mmh. mais il faut encore aujourd'hui aller plus loin, et ça donnerait beaucoup de crédit à, à notre action politique en termes de politique culturelle. peut-être président de l'archipel. Oui, président du conseil d'administration. Oui. Euh, pour combien de temps encore, je ne sais pas, parce qu'il s'agissait vraiment d'une phase de recadrage un peu de, pour, pour redynamiser la chose et repartir mmh. sur des bonnes bases. Et euh, C'est un outil... Mais voilà, voilà encore un bel outil où pour moi, je pense qu'on a, on a dans le temps échoué, je vais le dire de manière très sereine, parce que l'archipel a beaucoup reçu, mais un peu exporté. Et ayant ce label scène nationale, pour moi, c'est inconcevable qu'un artiste guadeloupéen qui passe à l'archipel, mais qui ne puisse pas après aller faire ça. une présentation ailleurs. J'en ai discuté euh, mais très longuement et très régulièrement avec euh, Gilles Poumarou, l'actuel directeur, où je lui dis qu'aujourd'hui, ça doit être une des directions de l'archipel. Je veux aujourd'hui, il n'y avait pas de grande salle. La plus grande salle qu'on a en Guadeloupe aujourd'hui, c'est l'archipel. Oui. Ce n'est pas normal qu'elle n'ait pas pris toute la place sur la Guadeloupe pour euh, en termes d'espace de diffusion et. Euh, et de production de spectacles donc aujourd'hui c'est un peu mon cheval de bataille qu'on arrive à faire de, de cette structure mais a, comme d'autres et, et qu'on arrive à installer des réflexes pour que sur toute la Guadeloupe il y ait cette effervescence où on soit un peu plus sensible à l'art quoi. Et c'est pas parce que justement c'est l'archipel, oui. bon est à Bastère, parce que la Bastère c'est resté très euh, entre nous hein. Oui, mais et, que... et bizarrement le Bastérien il va facilement au moule lui. Absolument, Absolument. <rire> c'est ça qui est terrible. Moi j'ai vu des Bastériens qui allaient à, à, la, à la salle Loison, j'en ai vu qui allaient à la Rotonde, à Saint-François qui bon vont à bon port sans aucune difficulté. Sûr. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment installer ça dans nos schémas. Mais la valorisation de la culture et de l'art permettra tous ces nouveaux réflexes dans la population. Quoi. Une question fâcheuse. Non, il n'y a pas de question fâcheuse. Euh, le centre des arts. Oui. Non, ah, alors, on là, en parle. C'est peut-être la question la plus facile pour moi. Il y a beaucoup d'effervescence. Il y a beaucoup de choses qui sont dites des fois beaucoup de choses fausses et euh, si l'opportunité m'est offerte de rétablir certaines vérités je le ferai. arrivé à cap excellence à la commission culture sous la présidence de madame fête en 2020 en juillet 2020 nous avons une réunion une grande réunion où la problématique du centre des arts ben, elle est remontée comme ça que fait-on avec cet outil euh, en plein centre-ville voilà et qui, qui symbolise à lui tout seul un échec de politique culturelle euh, beaucoup de choses ont été dites euh, J'assume pleinement ma position de l'époque où j'ai même dit à M. Durimel, ben on nous finissons ça. Ça, ça, nous passons ça, nous ça, nous passons ça, nous passons et je suis allé encore plus loin. Euh, on veut en faire quelque chose, on veut lui rendre cette place d'outil majeur sur le territoire, ce qui est normal. Rectifions le tir. « Rapprochons-nous des professionnels, des artistes, des acteurs culturels sur le pays, que ce soit la danse, le théâtre, la musique, et même les artistes pètes pour ce qui est de, de, des arts graphiques. Et on a même parlé, pourquoi pas, euh, d'un de espace d'exposition. De, de, Rapprochons-nous de février 2021. Euh, les choses ont pris du temps pour se faire. Il y a eu des consultations, une organisation qui, qui s'est mise en place après les élections euh, départementales et, et, et régionales pour que tout le monde puisse être consulté en juillet 2021. » En même temps que l'occupation par, par... On est en 2022 Non, je crois, depuis l'an dernier. Alors là, aujourd'hui, il faut savoir la vraie problématique du Centre des Arts, c'est quoi C'est-à-dire qu'on était parti sur des bases qui étaient erronées, complètement erronées en termes de marché ou autre. Aujourd'hui, il fallait refaire, il fallait tout revoir. Euh... Bah, Expliquer, en fait, à nos téléspectateurs, parce que, corrigez-moi, André Jean Vidal, mais il me semble que ça fait plus de 15 ans maintenant que le Centre des Arts est fermé. Que... Non, un peu moins, quand même, ouais. Bon, mais bon, on, au moins 10 ans. Mm -hmm. 10 ans. Mm -hmm. euh, ce bâtiment, il est en plein centre-ville. Oui. Euh, il est complètement à l'abandon en fait il euh, n'y a pas de parking vu, autour moment, il n'y a, de a pas de parking stopper, autour euh, réouvrir oui, oui, euh, ça. Et Là, les dit. gens comprennent pas en fait mais les gens comprennent pas mais pourtant tout est dit est-ce que c'est sur... un problème d'argent c'est -ce ce un problème que de budget de financement c'est -ce un fond... problème de projet non c'est pas un problème de projet enfin, le projet a été un, projet, un problème de projet dans la mesure où les artistes eux-mêmes n'ont pas été associés, les producteurs de spectacles n'ont pas été associés en amont. Mais là, on est dans un aspect purement technique de ce que serait devenu la future salle. Maintenant, euh, le projet aujourd'hui, grosso modo, pour Centre des Arts, c'est quoi Alors, il a été revu. Euh, on a fait appel à des sociétés un programmiste", entre guillemets pour redéfinir le projet avec nos artistes aujourd'hui, avec nos artistes de la danse, de la musique, du théâtre. Euh, et voilà, tout quoi ont confondu, on est parti sur. Il y une... avait avant, en fait avant c'était ça. Ah oui mais ça se faisait sans concertation, ça a été fait par des bureaux sans concertation avec nos artistes locaux mm -hmm. Ces choses faites depuis maintenant bientôt un an il y a eu des consultations, après il y a eu une synthèse maintenant le programmiste a revu le projet, il a recadré le projet par rapport aux ambitions des uns et des autres mais pas aussi, par rapport aussi à l'enveloppe budgétaire qu'on peut souhaiter avoir et aujourd'hui on a un peu plus de réalisme sur la vision de ce que doit être le prochain centre des arts. Maintenant il faut que chacun s'assoie à table euh, de manière dépassionnée Combien on met pour le prochain centre des arts Chaque institution, aussi les partenaires privés, il faut Combien le dire. Et qui Combien et qui Voilà. Et, mais comme personne ne répond franchement à cette question, je pense qu'à un moment, il faut, il faut que les choses soient claires. Mais en tous les cas, la volonté de l'EPCI, euh, enfin, les, moi, depuis ma présence aux côtés de Mme Faithful, de la présidente Faithful, c'est vraiment de pouvoir avoir cette réflexion logique, cohérente, et d'avoir un centre des arts qui ne soit pas hors sol. Maintenant, il y a la question budgétaire, financière qui intervient, et là, il y a une autre réflexion à avoir, et et bien malhonnête serait celui qui dit qu'il n'y sur ce point André-Jean, une question sur le pool Non, une question encore sur, euh, sur euh, le, le CAC. Oui. Un producteur de spectacle m'a mm -hmm. dit que c'est dimensionné et c'est pensé euh, comme ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place quand il y a un spectacle, il n'y a pas beaucoup de place, donc il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent en matière d'achat de, de, de, de billets, etc. Vraiment... Et, et puis, ça sera quelque chose qui va être en permanence soutenu par les collectivités, parce que ça, ça ne rapportera jamais un euro. Mais ça, c'était des réflexions à avoir en, av en amont. Et c'est bien là que je dis qu'on a eu un souci, et c'est maintenant que tout le monde se réveille. Maintenant, mmh. tout le monde veut jeter la responsabilité sur les uns et les autres, mais je crois que la responsabilité, il fallait la prévoir auparavant. Euh, cette, cette question, on l'a abordée en, en commission culture avec le copil du Centre des Arts, Cap Excellence. Et aujourd'hui, il faut être honnête, on ne va pas vivre sur un fantasme. Il vaut mieux redéfinir le centre des arts que l'on souhaite en 2022-2025 que de vouloir vivre sur le fantasme du centre des arts des années 80 et 90. Euh, aujourd'hui, il faut des salles modulables, avec des jauges modulables. Maintenant, le bâti étant là, et on ne peut pas l'écraser, tout ça, c'est trop tard. Il faut qu'on jauge au mieux avec les quelques mille places que l'on aura. Euh, ça sous-entend quoi Ça, ça sous-entend qu'il y a une orientation à avoir. Dans ce sens des arts, on ne va pas faire des artistes qui ont des jauges normalement à 5 000 personnes. On va revoir nos prétentions et attirer des, des, des spectacles à 1 000, 1 100 personnes. revoir nos prétentions, mettre un outil qui serait plus à disposition des artistes. C'est beaucoup déjà à 1 000 personnes. C'est beaucoup, mais en même temps... un spectacle. Mais, oui. ça, mais, ça, mais ça, ne, ça ne rapporte rien. Ça, le bord de production, pour un artiste, il ne tient pas avec 1 000 places. Parce qu'autrefois, on donnait, je ne sais pas, mais on, je, je dis n'importe quoi, euh, quelqu'un se, se produisait là on lui donnait 10 000 euros, bon, ça y est, tranquille, quoi. Euh, maintenant, c'est fini, les prix ne sont plus les mêmes. Ouais. Maintenant, il faut donner 40, 50 000 euros pour qu'un artiste de qualité vienne ouais. là. Et encore, c'est le minimum. Et, et, on, et dans ce cas-là, vous, moi, ouais, etc., nous qui sommes dans la salle, même si on a payé nos, nos tickets, mais ce n'est pas possible, 70 oui, euros, 70 euros, ça tient pas. pas. Euros, aussi, euh, ça, ça ne tient pas. Ben, tient pas. Mmh. Ça ça tient pas. Et là, c'est vraiment technique, et c'est pour ça que ce sont des réflexions qu'on qu devait avoir en amont et aujourd'hui, il faut être honnête dessus. Euh, quel, un organisateur privé, il vient, il a un bord de production qui, avec 1000 places, n'est pas tenable selon le spectacle qu'il veut faire. C'est pour ça que beaucoup d'organisateurs allaient dans des stades d'ailleurs à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il fa, qu faut revoir. Et comme, comme on dit souvent, on va essayer de s'organiser par rapport à ce que l'on a actuellement et ce que l'on souhaite comme centre des arts. Alors, il nous reste quelques minutes, hein, trois mm -hmm. minutes. Posez la question sur le conservatoire de musique, vous me ferez plaisir. Oui, bah justement, euh, vous êtes euh, enseignant en oui. musique, on peut dire ça, euh, professeur de musique. Oui. Et il euh, n'y a pas de conservatoire en Guadeloupe il y a quelques écoles de musique. Oui, il y a des écoles, oui, mais il n'y pas, pas de conservatoire. soyons je... sérieux, chacun fait son, son sa, sa petite soupe dans son coin. Alors, j'aurais je je qu préféré qu'aujourd'hui, que, qu qu'on me dise, il n'y a pas d'école d'enseignement supérieur. Hein. Oui, Ce oui. qui n'est pas pareil qu'un conservatoire, parce que le conservatoire inclut encore cette idée de fantasme que l'on a du conservatoire euh, le national, CNR ou le conservatoire de communes ou de régions, bon, enfin bref. De région, ça serait mieux que de commune, parce que bon, ça va. Oui, mais moi aujourd'hui très Faut clairement, j'ai pas cette frustration de ne pas avoir de conservatoire. Par contre, je milite pour une école d'art en Guadeloupe depuis depuis depuis quand même quelques années. Aujourd'hui, l'idée a, a pas mal circulé. On, on, on a pu valider chez certaines institutions. La réflexion est ouverte maintenant entre le département et la région pour une école d'art supérieure où on enseignerait vraiment euh, la musique, art, les arts visuels, le théâtre, le cinéma et la danse. Je veux dire, après, ça fait ça, c'est un gros projet. Mais c'est le propre d'un conservatoire d'ailleurs. Mm. Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit un conservatoire. Parce que le nom, après, si c'est un nom avec un cahier des charges, des choses bien normées, qui pourra me donner au moins 50 enseignants guadeloupéens diplômés pour enseigner, dans cette mm. école, pour enseigner dans cette école Tandis qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui des artistes, tout, tout corps confondus, Je vais prendre le plus récent, le docteur Léna donc je dis docteur parce qu'il faut la valoriser, mais c'est notre Lénablou guadeloupéenne qui a toutes les qualités. On a bien d'autres danseurs, chorégraphes, on a des artistes, musiciens. Je pense à Sony Troupé qui, au-delà d'être un ami, est un musicien hors pair et guadeloupéen. Euh, nous avons M. Alain Jean-Marie qui est là. C'est une référence mondiale, internationale, j'ai envie de dire aujourd'hui. Dans le cinéma, encore, on a des pointures. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à, à créer cette structure d'enseignement supérieur qui travaillerait normalement en toute qui étudent, j'ai envie de dire, avec les associations, les écoles de musique existantes, qui, elles, accepteraient, pardon pour le mot, je ne vais pas dire le tout venant, mais toutes les inscriptions possibles. Et après, on redirige maintenant, si on veut créer la jeune pousse sur des, des, des parcours diplômants de 3-5 ans, eh bien, les 5 meilleurs comédiens de Guadeloupe ou de la Caraïbe, eh bien, ils sortiraient de cette école. Les 5 meilleurs danseurs sous l'égide du de docteur Lénablou, d'autres, mais ils sortiraient d'ici. Euh, les 5 meilleurs trompettistes, saxophonistes, je sais pas, je... On a aujourd'hui ce vivier d'enseignants, d'artistes de renommée. Il suffit aujourd'hui de pouvoir agir de manière cohérente, laisser les associations. Il y a l'école de, de, de l'Est d'Elo-Lamantin, il y a Madeus, il y a Jérôme Castry qui a son école, qui lui, il est diplômé à Gosset. Il y a une école à Pointe-Noire aussi. Il y a une école de, à Pointe-Noire pour qui, le qui, cinéma qui, qui, aussi. Qui fonctionne bien. Et justement, voilà un bel exemple. Cette école de Pointe-Noire, mmh. elle doit travailler en partenariat, selon moi, mmh. avec cette structure supérieure, avec cette volonté qu'a la région de faire l'acquisition du REX pour aussi un projet cinématographique, et bien là, on éclaterait un peu tout l'enseignement sur le territoire. Et dès qu'on aura cette école d'enseignement supérieur, avec une salle modulable, maintenant, euh, pourquoi pas dans un esprit de palais des congrès, qui peut recevoir 5 ou 6 000 publics en, en termes de jauge, mais là, on aura fait quelque chose de cohérent, mais sortir du, con, du, du fantasme de conservatoire pour avoir une vraie école d'art supérieure guadeloupéenne. Et... Voilà. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Allez, je ne vais, vais plus fantasmer, mais je voudrais vous poser oui. une question. Demos <rire> Guadeloupe, ça vous dit quelque chose Oui, un projet soutenu par Cap Excellence organisé, et, et aussi financé par le département aussi. C'est bien. Oui, c'est bien, mais... Euh, J'aurais voulu que Demos euh, touche vraiment à, à, à son objectif premier, c'est-à-dire séduire des enfants qui n'aient pas ce premier contact avec la musique, des enfants de zones peut-être défavorisées, et vraiment qu'on aille les séduire et les ramener à la musique. Demos n'a pas vocation à garder un enfant dans son effectif, le sensibiliser à la musique, et après euh, que cet enfant de lui-même ou parler de sa famille ou des autres institutions qui puissent s'inscrire dans une école afin de pouvoir euh, voler de ses propres ailes. Il y a un deuxième groupe là en septembre. Oui, une deuxième vague. Oui. C'est bien. Oui, c'est bien, mais comme je dis, dit, euh, on est d'accord, mais je veux vraiment que le plus grand nombre d'enfants des quartiers défavorisés ou les enfants ou, qui n'ont pas les moyens puissent profiter de Demos. Quoi. Alors, votre avis justement oui. euh, sur les NFT, c'est-à-dire l'art numérique, on en parle beaucoup depuis pratiquement un an. Mais... Euh, les NFT, vous savez, c'est l'art numérique euh, avec la crypto-monnaie, oui. avec euh, euh, la protection numérique sur l'identité. Est-ce que je, je, je, quoi, qui avait, C'est Bill Gates qui a dit que, je crois que c'est hier, qui disait que la crypto-monnaie, justement, c'était une grosse arnaque. Je crois qu'il l'a qu dit, dit il, y a, il, y a, il y a un jour ou autre. Euh ce serait bien dangereux euh, pour moi et en fait parler d'art numérique et de crypto monnaie tout ça c'est déjà se détacher de l'art selon moi mais c'est ma position personnelle sur... mmh. puisqu'il y a l'art graphique l'art oui. numérique euh, pour vous dès que ça, ça se transmet non pas du tout parce qu'on peut... numérique c'est plus de l'art non mais la notion d'art numérique telle qu'elle est vendue pour moi dans il... la musique passe oui. par le numérique aujourd'hui. Mais, mais oui, mais on, pourquoi On dit pas la musique c'est quelque chose, la musique numérique c'est quelque chose mais la notion d'art numérique avec les références qui sont faites, pour moi, nous éloigne déjà de l'art et de la création. Mais ça c'est mon point de vue personnel. Mmh. Quand on parle de crypto, monnaie ou autre, on n'est plus dans mmh. de l'art déjà. Et il euh, et, et, et y a l'art éphémère qui peut se voir aussi avec, à travers des outils numériques. Donc vous n'y croyez pas du tout aux NFT Je suis... Je, non, je suis prudent, et, prudent, prudent et sceptique. Contre, contre non, non, prudent et sceptique. Prudent et sceptique. Voilà. Bien. André Jean Vidal, une dernière. Je crois qu'on vous. C'est la dernière, oui, ouais. et c'est moi qui la poserai. Les journées mémorielles des 26, 27 et oui. 28 mai sont la suite des créations hybrides. Mm -hmm. Alors c'est pas la suite, c'est euh, le point final. C'est le point final. Euh, le point eh bien, et... ah pas, pas si final que ça, hein, si j'ai bien non, suivi le point votre final conférence. Non. Voilà. En fait, puisque, le ce que vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'après ouais, ça, vraiment, ça, dire, oui. ça soit, ça soit un, une poussée vers l'extérieur. Dites-nous. C'est pour moi. Alors c'est notre, notre premier jet en termes d'intervention la collectivité départementale, en termes d'intervention avec nos, nos artistes, et en termes de volonté, en termes de politique culturelle. On a réussi à, à réunir entre 30 et 40 artistes sur quatre sites, Laramé, Fort Delgresse, Beauport et Fort Fleur d'Épée. Ils ont travaillé pendant 10 jours. Euh, chaque groupe, on va dire, a travaillé pendant 10 jours sur le site. Et euh, c'est un projet de, alors, le projet création hybride. Tout, tout a confondu, justement. Et ce sont des, des rencontres improbables, des gens qui n'auraient jamais travaillé ensemble, mais se sont retrouvés. ont travaillé avec euh, beaucoup de passion avec beaucoup d'amour sur des thématiques propres aux valeurs défendues par le conseil départemental. Et aujourd'hui, euh, ben, les restitutions généralement se font à la foulée, dans la foulée. Mmh. Et on s'est dit euh, qu'on va les maintenir, mais maintenant dans le cadre du mois de mai, le, le mois mémoriel, mais aussi dans l'esprit fort en famille que l'on avait. Et aujourd'hui, le 26 mai, il y aura la restitution euh, à Beauport euh, des artistes, de musiciens, le collectif Edo, alors Christa Lenko, le collectif Edo, euh, Chantal Comet et, et, et Dominique Desplan, qui sont des photographes aussi. Et là, c'était vraiment superbe. C est, c est, pour moi, c'est l'une de nos premières réussites. Et c'est une édition zéro, donc on va forcément s'améliorer. Des artistes, tout corps confondus, on travaille ensemble, on fait un projet commun. Donc ça, ce sera 19h à, à, à Beauport. Le vendredi 27, alors avec la symbolique du lieu pour la conquête de la liberté et, et, et cette commémoration d'abolition, il y aura la cérémonie protocolaire à 11h, à 15h, une animation avec Guada Circus, 19h, la restitution de Madame Dampatia et sa compagnie de danse, qui, elle, était aussi en résidence sur le, sur le fort, le fort d'Elgrès. 20 h diffusion d'un film en plein air euh, La vie d'Ariette Tubman qui est une militante anti-esclavagiste euh, esclav... anti, anti anti-ségrégationniste et, et, et vraiment c'est un film qui tombe à propos par rapport au site ensuite et euh, voilà et le 28, nous avons au Fort Fleur d'Épée, nous avons une restitution de l'aviso Lydia Quinola et Eric Charles qui eux étaient à l'habitation de la Ramée, qui vont restituer au Fort, de... au Fort Fleur d'Épée avec aussi Texte en Parole qui est un très beau collectif et j'ai été séduit encore par ces artistes qui se sont réunis, qui se sont mis en danger en, en travaillant autrement et ensemble. Donc, on a profité de ces journées mémorielles pour pouvoir présenter ces restitutions à la Guadeloupe, des artistes guadeloupéens qui ont produit et, euh, des productions neuves, innovantes et puis euh, une manière de fonctionner complètement nouvelle aussi. Et euh, cette édition zéro nous permettra de peaufiner pour l'année prochaine et pour les années suivantes. Quoi. Bien, merci d'être venu dans moi. cette émission. On a encore oui. plein de, de questions à vous poser. On n'a oui. pas parlé de la route du Rhum, on n'a pas parlé du Pôle Art de Fer. Je pense oui. qu'on va vous réinviter dans avec une avec prochaine plaisir, émission. Avec plaisir. Euh, André-Jean Vidal, euh, merci d'être venu dans, dans cette émission. On avec plaisir, d'autant que Michel est un, est un ami de oui. très longue date, voilà. donc c'est d'autant plus agréable. Euh, petite promotion sur... Euh, oh, petite promotion bah, pff, bon je vais vous dire... Les anti je vais vous dire l'hebdo anti-guyane. Euh, Alors il euh, y a un euh, dossier intéressant, un on n'a pas mais... le droit d'en parler. Non, non, je préfère <rire> pas en parler tout de suite parce que c'est ça, ouais. ça le, le... Moi je dis c'est un dossier, il y a six pages dedans. Euh, ah oui, dossier, voilà. tous les dossiers mmh. font, font six pages. Le dernier c'était sur euh, Armel le Cléac, mmh. donc qui, euh, qui, qui fait la route du Rhum dans six mois et qui était ici pour quelques jours avec son magnifique bateau, Banque Populaire 11. Euh, sinon, qu'est-ce que... Bien, moi, je pense que ce qu'il qu faut dire, c'est que samedi, tous ceux qui, qui vont euh, se connecter sur euh, lhebdo euh, et qui vont lire le magazine, qui vont lire l'actualité, vont trouver une, une interview euh, fort sympathique euh, de Michel Mado. Voilà, il lira. Voilà, c'est ça. Un nouveau site internet pour l'hebdo-antiguiable. Absolument. Com. Oui, oui. Un, un, euh... un, un, très, un très beau site et, et une nouveauté. Euh euh, une nouveauté, c'est qu'il y a des, des brèves régulièrement euh, tous les jours. Il y a des informations euh, supplémentaires. Sinon, il y a toutes les, toute la collection, il y a toutes les archives de, de, de l'hebdo euh, depuis le début de l'année dernière jusqu'à jusqu aujourd'hui. Pour s'abonner, justement Pour s'abonner, eh il, faut, il, faut il faut aller sur lebdo anti guyanecom tous attachés euh, cliquez donc sur, le, sur Google ou sur, voilà, et puis vous tombez là sur, sur le site. Vous êtes sur le site, vous avez euh, la vue une jus sur les, le, le, le, der, le, le dernier magazine et puis le formulaire d'abonnement par une sorte de, de magie numérique apparaît et vous cliquez dessus, et puis voilà. Alors, ça, c'est pour lhebdo mmh. et on va parler aussi de Caribe Info. Et bah, Caribe Info, c'est un service de presse. Euh... Un service de presse d'information générale et politique. En temps réel, en fait. Hein. En temps réel, c'est ça. Hein. Tout le temps, tout le tout temps. quotidienne, tout, même le dimanche. Tout le temps, absolument, tout le temps. Et voilà, un simple clic, et puis vous avez toute l'actualité de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Caraïbe, des îles de la Caraïbe, puisque nous avons un, un, un, une, une revue de presse permanente. pas que l'actualité. Non, il n'y a pas que l'actualité. La la il y a la culture, il y, y a les loisirs, il y a du sport aussi. Mmh. Un euh, voilà. site de grande notoriété. Eh bien, voilà, on arrive à la, au terme de cette Merci. émission. Retrouvez cette émission, bien sûr, sur ETV, sur MyTV Caraïbes et sur le site replay.etv.gp. Également, cette euh, émission est disponible sur l'application mobile. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission.